Bonjour, je m'appelle Patrick de Hornoy et je viens de l'université de Caen, dont je suis un vieux professeur. Je vais vous parler aujourd'hui de théorie des ensembles et de malentendus que la théorie des ensembles peut susciter. Alors tout commence avec Cantor, l'infini est entré dans les mathématiques. Un beau jour quand Cantor a montré en 1873 qu'il existe au moins deux infinis, non équivalent et après il a montré qu'il en avait une infinité. Alors qu'est-ce qui est infini euh, Ça pourrait être beaucoup de choses, mais pour Cantor, c'est n'importe quelle collection d'objets que la pensée puisse grouper. C'est ce qu'il appelle un ensemble. Et donc il crée la théorie des ensembles. Et alors les bases de la théorie des ensembles, comme vous savez, telles que le Cantor les avait vues, n'étaient pas très solides et il y a eu des tas de problèmes au tournant du siècle avec des paradoxes, le paradoxe de Russell que vous connaissez peut-être. Et heureusement, une, une solution, une parade a été trouvée à ces difficultés, c'est l'axiomatisation, telle que l'ont proposé Zermelo et après Frankel, c'est ce qu'on appelle le système ZFC. Alors qu'est-ce que c'est le système ZFC C'est une liste de propriétés de base consensuelles, et jusqu'à preuve du contraire exempte de contradiction. Et là c'est là qu'il y a eu un petit miracle c'est qu'avec ces ensembles du système ZFC eh bien on s'est aperçu qu'on pouvait représenter tous les objets mathématiques, alors les couples, les fonctions, les entiers, les réels, et en particulier vous avez cette formule magique de von Neumann qui était de dire très astucieusement « je vais représenter l'entier 0 par l'ensemble le vide, entier 1 par accolade, le vide 2 par tatata et, ». Et ça, ça marche très bien. Qu'est-ce que ça veut dire Ça marche, ça veut dire que les ensembles qu'on a construits fonctionnent comme des entiers. On peut faire une addition, une multiplication, etc. Et là vient le premier malentendu, si on veut. Le malentendu, c'est que l'astuce de von Neumann est magnifique, mais... Euh... Euh, pourquoi lui faire dire, comme si c'était les tables de la loi, une révélation divine et comme Bourbaki le fait, que l'entier 2 est l'ensemble vide machin truc Pourquoi dire que tout est ensemble Pourquoi en déduire même qu'il faut appeler, qu'il faut enseigner les ensembles aux petits-enfants Ça, ça n'est absolument pas justifié. On ne parle là que d'une représentation des entiers par des ensembles. Et il ne faut pas oublier, peut-être le savez-vous pas, c'est qu'il existait même dans les années 30, autre représentation par exemple il y a ce qu'on appelle le lambda calcul et, et exactement comme il y a la formule magique de von Neumann il y a la formule magique de Church qui représente l'entier euh, data et une fois que vous savez qu'il y a plusieurs représentations tout aussi bonnes les unes que les autres comment croire que deux c'est ça plus que l'autre c'est l'un plus que l'autre mais non ce sont des représentations alors, le deuxième malentendu, c'est au sujet du problème du continu. On retourne à Cantor. Cantor avait montré que la taille des réels est plus grande que celle des entiers. Et vous avez le problème du continu qui est, est-ce qu'il y a des tailles entre les deux Et la réponse que Cantor imaginait, l'hypothèse du continu, la conjecture, si vous voulez, c'était qu'il pensait que ce n'était pas le cas et donc la première question puisqu'on est d'accord que les ensembles c'est ils obéissent aux axiomes de ZFC la première question c'est est-ce que ZFC prouve ou réfute l'hypothèse du continu Et là vous avez deux magnifiques théorèmes, Gödel 38 non, HC, euh, l'hypothèse du continu n'est pas réfutable à partir de ZFC et, quand, et Cohen 25 ans plus tard n'est pas prouvable à partir de ZFC. La conclusion ben, c'est que ZFC est incomplet ZFC ne démontre pas tout ne décide pas tout et, et et ce n'est pas un scoop puisqu'il y a ce qu'on appelle les théorèmes d'incomplétude de Gödel qui disent que tout système axiomatique irrémédiablement est incomplet. Et là vient un autre malentendu. Le malentendu, c'est de croire que les théorèmes de Gödel et de Cohen, qui sont évidemment admirables, euh, disent que l'hypothèse du continu restera indémontrable. Non, ce n'est pas ce qu'ils disent. Et, et, et encore pire, certains disent « indécidable », ce qui ne veut rigoureusement rien dire. « Un énoncé n'est jamais indécidable » donc la signification des résultats de Cohen, de Gödel et Cohen, et c'est simplement qu'il faut découvrir plus de propriétés de l'infini et enrichir les axiomes. Et de fait, le système ZFC, ce système de départ, c'est la connaissance des infinis et de, de l'ensemble, des ensembles et de l'infini, tel qu'on l'avait en 1920. Et aujourd'hui, un siècle plus tard, on en sait davantage, à preuve que le système n'est plus ZFC, mais ZFC plus DP, DP étant un certain axiome de détermination projective, qui, qui est aujourd'hui intégré au système de base. Ça ne résout pas le système, ça ne résout pas le problème du continu, mais ça montre la voie. Et donc, quel est le résumé, la, la conclusion et le résumé Ne pas faire dire au théorèmes plus que ce qu'ils disent. Et accessoirement, si vous voulez, si ça vous chante, apprendre un peu théorie des ensembles. Merci.